Un changement de posture. Il se produit quand je découvre et je comprends que nous vivons dans un monde euh, fini et surtout quand je découvre la démarche des villes et territoires en transition initiée par euh, Rob Hopkins. C'est à partir de ce moment-là qu'en effet l'ancien libéral, plutôt social, mais qu'elle assez à l'aise dans le, euh, le libéralisme, euh, comprend bah, que peut-être sa vie a été, euh, je dirais, vécue euh, et bâtie sur euh, une illusion. J'ai décidé de mettre ma retraite à la disposition d'un futur meilleur. Je me mets à parcourir euh, euh, je dirais la campagne même je peux dire, je, je fais à un moment donné une opération que j'appelle l'esprit de Compostelle au service de la transition euh, c'est à dire que je vais de village en village sur des rendez-vous préétablis où il y a un bon bourg local qui m'accueille, qui me nourrit, qui m'héberge qui a réservé la salle de cinéma qui a réservé la salle des fêtes, la salle de la mairie et où le soir je vais faire une petite présentation, conférence euh, diaporama, débat sur la transition, sur la fin des énergies fossiles et, exceptionnellement, sur le rapport Meadows. Sur le plan du climat, je suis engagé dans le collectif euh, Coalition euh, Climat. Je suis euh, tout à fait décidé à apporter ma part la plus importante possible. La retraite, euh, une rémunération donc régulière, me permet, en effet, euh, d'investir la totalité de mon temps bénévolement pour reprendre la vision traditionnelle euh, au service de l'ensemble de ces projets. Si je prends toutes les... Conférence avait 17 conférences un peu partout sur le département de la Loire, où j'avais limité euh, mon action dans cet aspect de mon action cantonné aux villes et territoires en transition. Il y a une initiative qui a bien euh, démarré et qui fonctionne bien aujourd'hui, c'est Montbrison Mont en transition, une petite ville de la Loire, 18 000 habitants, où il y a maintenant un groupe qui fonctionne. Ça a été euh, de la construction de petits fours solaires par exemple, ça a été un début de projet d'habitat partagé, qui est mort, puis qui est renaît. Euh, et puis ça a été surtout la euh, réalisation d'une convention avec les mairies de Montbrison pour récupérer des espaces abandonnés de la ville où euh, ils ont pu implanter des jardins partagés. Ce qui change, c'est le fait de participer à un mouvement euh, qui euh, peut permettre la survie, au moins partielle, de la civilisation. Le bon vieux sentiment basique chez la plupart des êtres humains, euh, l'impression d'être utile, l'impression de servir à quelque chose, l'impression de porter un message. Il y a une forte, une forte notion de, de, de, de, de responsabilité. De la dernière conférence euh, que j'ai fait à la demande d'une petite communauté de communes au cœur euh, du forêt, euh, alors que c'était bien organisé, alors que c'était bien pensé au dernier moment, le film qu'ils avaient prévu, ils ne peuvent pas l'avoir et que euh, moi je me sers euh, de la vidéo de 40 minutes de Mathias Layani euh, de « On passe à l'acte », et que je leur sauve la journée, et que surtout ils apprécient la vidéo, et que derrière, au lieu d'avoir deux heures de film comme c'était prévu, on n'en a eu que 40 minutes, mais on a une heure et demie de débat, et que même une heure, au bout d'une heure et demie, il euh, faut arrêter, parce que les gens ont encore envie de, de débattre et d'approfondir. Là, j'ai vraiment l'impression de faire œuvre utile. C'est quelque part une forme de petit complexe de culpabilité. Le fait de comprendre que toute sa vie a été bâtie sur des illusions, euh, ben c'est le fait de vouloir euh, rattraper le temps perdu. Euh, quand on est à la retraite, on a fatalement euh, moins de vie de bonsoir qu'on en a eu avant. Et euh, donc le fait de vouloir euh, faire vite et le fait de vouloir euh, sensibiliser les autres. Et oh les copains, euh, moi j'avais rien compris, vous n'en plus rien compris. Depuis le décollage du capitalisme néolibéral de seconde génération qui démarre dans les années euh, 80, il euh, n'y a plus aucune règle, il n'y a plus aucune conscience. On pense dans les grandes entreprises de rémunération de 1 à 40, ce qui était déjà, euh, je dirais, discutable, mais, mais qui, euh, avec le recul aujourd'hui, paraît très très raisonnable, a du 1 à n'importe quoi, puisque euh, la moyenne des euh, 100 plus grosses entreprises américaines, la moyenne est à 1 par 400, et euh, certaines entreprises en comptent plus. Et quand euh, rien que pour venir en France, vous prenez la rémunération annuelle du salarié de base chez Renault et celle de Carlos, de, de Carlos Ghosn, <rire> ça compte en milliers. j'arrivais à en effet à faire vivre l'entreprise et à produire des résultats qui satisfassent plus ou moins mon actionnaire principal, où moi-même je perdais mon job, et évidemment avec ce qu'il y a derrière, les crédits sur la maison, l'éducation des enfants, et ainsi de suite. Il fallait faire le maximum de chiffre d'affaires et de marge avec le, le minimum du, de personnel. Autrement dit, une pression très forte sur le, sur le personnel. C'est ce qui a d'ailleurs fini par faire capoter euh, l'entreprise, euh, dans la mesure où la pression trop forte, à un moment donné, et un changement de contrat a fait partir tous les commerciaux, qui sont partis en plus à la conférence à la concurrence, <rire> et qui ont fini par couler l'entreprise. Prise trois ans après. Alors on pense euh, essentiellement au résultat. C'est malheureux à dire, mais euh, depuis. 30 ans environ maintenant, le, la notion de développement d'entreprise, la notion de construction industrielle, la notion de long terme, de moyen et long terme, a été inexorablement remplacée par le court terme. Il y a euh, 20 ans déjà, mon belge PDG, groupe de... 10 millions d'euros d'aujourd'hui, bref, rien d'extraordinaire. Raisonner déjà, se comporter euh, déjà comme un financier de, de Wall Street euh, en me disant euh, à propos des résultats euh, de l'entreprise, et oh, mes placements financiers, ils me rapportent 15%, j'ai aucun intérêt à m'emmerder avec une entreprise si ça me rapporte pas au moins autant. La tension et le stress font partie de leur vie quotidienne. Ils le considèrent comme normal. Ils vivent avec ça, pour rester au top, pour rester euh, à l'avant-garde, euh, pour être dans les premiers, la tension et le stress sont les conditions euh, sine qua non. Il faut, euh, je dirais, arriver à, à, à très haut niveau ou avoir le, le, euh, peut-être le recul aujourd'hui d'un Bill Gates, évidemment, pour euh, avoir passé sa carrière opérationnelle derrière soi, euh, pour commencer à être relativement relax. Mais tant qu'on est dans le mouvement, je pense que c'est très difficile. C'est peut-être les, peut les artistes qui peuvent trouver le bon argument. Il y a eu une pièce qui s'appelait « Fin de terre » où euh, la terre était organisée avec des grands centres urbains. Euh, imaginons Paris, mais Paris plus ou moins fermé, tout entouré de, de murailles, et puis tout autour le désert, ou des petites bourgades, où les gens survivent euh, péniblement, euh, et où il euh, n'y a plus de contact entre l'un et l'autre. Mais malgré tout, au sein de la grande ville, les tensions sont de plus en plus fortes. La vie est quand même pas terrible parce que hyper hyper réglementée, fascisée au, au possible. Alors à un moment donné, il y a le euh, gouvernement central qui tente de reprendre contact avec l'un des révoltés qui est un historique euh, euh, qui avait tenté à un moment donné une forme de gouvernement plus humaniste pour essayer de retrouver à faire quelque chose ensemble. Et évidemment, ils ont beaucoup de mal. Ça pourrait, être, ça pourrait être une approche, euh, arriver à, à, à ne pas reculer, mais à ne pas chercher, à, à chercher en fin d'année du moins 3 à plus 3, au lieu de prendre le risque du moins 15 pour essayer d'atteindre le plus 15. La richesse des chefs d'entreprise, leur capacité d'initiative, euh, leur intelligence d'une façon générale. Euh, tous les chefs d'entreprise ne sont pas des génies, mais il est évident que euh, par rapport à la moyenne de la euh, population, leur euh, niveau de quotient intellectuel est plutôt euh, supérieur. Mettre cela au service de projets euh, communs, euh, construire euh, des choses qui ont du sens, construisent des choses qui sont euh, porteuses de futur, euh, qui sont non dommageables pour l'environnement, euh, suivre l'exemple de Michel Valentin, par exemple, euh, qui a suivi les traces de Pierre Rabhi, euh, au passage il a mis 4 millions à la disposition de Pierre Rabhi, on n'en demande pas autant mais, euh, malgré tout, avoir des gestes dans cet esprit-là, où la créativité, le savoir-faire, l'organisationnel, l'efficience du chef d'entreprise peut, euh, je dirais, se, se, se déployer. Oui, là, le chef d'entreprise peut retrouver une nouvelle mission. C'est essentiellement à, à travers ce partenariat que l'on a donc avec le cinéma Méliès à, à Saint-Etienne, où deux fois par mois, hein, on réunit euh, minimum 30 et maximum 340. Il euh, y a deux fois où euh, la, la, la salle était remplie, on a même dû refuser, refuser du monde. C'est là qu'on euh, arrive à toucher des gens hors des réseaux militants, hors des convaincus, hors des, hors des écolos, et où on arrive à semer quelques, quelques petites graines. Quand on explique, quand on parle, de son exemple, et que, et que on explique par rapport à l'actualité, et qu'on prend euh, certains chiffres évidents sur le plan environnemental au sens large, et écologique plus précisément sur le plan climatique, euh, et que on, on pousse un peu trop, euh, on s'aperçoit que euh, c'est difficile parce qu'on braque un peu les gens. Euh, ou alors on sent que ben oui c'est intéressant mais on sent que le oui c'est intéressant c'est reste très superficiel ou c'est des gens qui sont des amis plus ou moins proches et euh, on s'aperçoit qu'au bout d'un moment il vaut mieux lever le pied parce qu'on va perdre les amis. La difficulté, c'est de vérifier quelle est leur connaissance du désert et à quelle vitesse il va arriver. On sent de ce côté-là, malgré tout, une inconscience. Nietzsche l'a dit avant moi, euh, « Nombreux sont ceux qui, qui ne veulent ni lire, ni voir, ni entendre la vérité parce qu'ils ont peur de perdre leurs illusions. » J'ai décidé de réussir à mettre en place la gouvernance partagée du CTC 42, même si cela euh, euh, doit euh, entraîner des euh, moments d'humilité auxquels je n'ai pas toujours été euh, habitué. <rire> Parce que euh, ce n'est pas facile de lâcher le pouvoir que, quand on l'a. Euh, et de se faire contredire euh, quand on est persuadé de porter la bonne parole. Arriver à, euh, évidemment, un minimum de prise de conscience, arriver à comprendre euh, que pécher par la prudence est moins dangereux euh, que de pécher par l'excès, euh, ce serait aussi euh, une bonne chose. On m'aurait parlé de décroissance il y a dix ans. Euh, J'aurais sans doute trouvé cela absurde. Mais quand on commence à se poser de plus en plus de questions, quand le quotidien, notre environnement, nous envoie tellement de messages, eh bien, je crois que... Il faut se dire simplement que la décroissance n'est pas le retour euh, à la bougie, mais pour reprendre le mot de Pierre Rabhi, c'est la civilisation de la modération. Donc, prendre conscience de cela, prendre conscience que le niveau de confort auquel on est arrivé, ben, il n'est déjà pas si mal. Euh, tendre à maintenir ce niveau de confort sans vouloir encore euh, l'améliorer. Euh, euh, acheter la dernière BMW, euh, le dernier euh, bateau, euh, euh, ou je ne sais quel autre symbole matériel. Alors on peut avoir fait euh, sa vie sans avoir acheté une Rolex. Il y a, je crois, d'autres possibles, euh, et sans qu'on s'abrite derrière le « qui n'avance pas recule ». Je débute de ma vie professionnelle dans la fonction publique, rapidement. Euh, je me crois ensuite d'une vocation militaire parce que je rempile dans les parages, j'adorais ça. Je fais la moitié de ma vie, j'en sors. Ensuite j'en sors, je fais la moitié de ma vie professionnelle dans l'univers de la sécurité et c'est de nouveau à 36 ans que je rebascule, que je change de direction et que je bascule dans l'univers de, de l'emballage. Euh, J'arrive comme ça à 60 ans presque et demi euh, quand on trouve un, un deal avec mon PDG pour euh, une sortie négociée et je me retrouve donc à, à, à la retraite à 60 ans et demi. Il faut la disponibilité de la retraite et il faut une conférence assez pointue euh, sur le pic pétrolier, sur la fin des énergies fossiles et des matières euh, premières, euh, qui se termine par une présentation euh, du, mouvement, du mouvement des villes et territoires en transition. Et il faut surtout le lendemain, la disponibilité physique et intellectuelle pour aller plus loin. Parce que j'entends le même message dix ans plus tôt, je l'oublie. Pourquoi je l'oublie Parce que le lendemain, il y a la pression du quotidien euh, qui fait que ben, euh, on, est, on est repris euh, le nez dans le guidon, euh, on est redescendu de l'hélicoptère et, et on reprend son mode de fonctionnement et on oublie. Et la découverte des villes et territoires en transition, à ce moment-là, ouvre une perspective, ouvre un chemin, ouvre un espoir euh, qui est tout à fait cohérent avec la compréhension de la finitude du monde. Thank you. Pendant un an, je passe mon temps à recharger mon disque dur, parce que bien évidemment découvrir l'Amérique, c'est bien, mais comprendre ce qu'est l'Amérique, c'est mieux, entre guillemets, bref, changer de posture, c'est pas aussi facilement que cela, donc je me shoot aux conférences, aux stages, aux formations, entre autres par exemple, j'étais un pro nucléaire, je suis allé passer une journée à la Crirade à Valence, j'en suis revenu, en effet, tout à fait. Guéri et progressivement euh, j'ai compris que mon basculement n'était pas le fruit euh, du hasard que tout ce que je pouvais découvrir comprendre et appréhender euh, comme données relativement nouvelles pour moi et euh, eh bien m'a été porteuse de sens était porteuse d'avenir l'idée de euh, poussé par le CTC, où oui, je suis sans doute le premier à l'avoir euh, récupéré au plan euh, du département de la Loire, et donc je me suis euh, rapproché des colibris pour, euh, par définition, si on voulait faire collectif, de ne pas démarrer tout à fait tout seul. Les journées ciné sont venues après la création du, euh, du collectif. Les journées ciné démarrent euh, à partir d'avril 2015 et de la projection du film Enquête de sens. Je suis décidé, en effet, à passer de cette action à 90% personnel, euh, à une action qui sera beaucoup plus euh, partagée. Ce serait bien d'avoir réussi à construire quelque chose de solide le jour où les chocs inévitables qui vont arriver et où les structures traditionnelles risquent d'être dépassées euh, et où. Euh, même si les institutions font de, du mieux possible, parce qu'ils auront perdu, euh, je dirais, une bonne partie de leur crédibilité, que d'autres structures, d'autres organisations, d'autres mouvements soient susceptibles d'ouvrir, euh, je dirais, des possibles euh, aux gens qui risquent d'être complètement euh, perdus, eh bien, d'avoir réussi à construire un collectif comme cela, ça serait peut-être pas si mal.